Salut, cette conversation est extraite d'un échange sur Discord avec un coach. Si ça te dit de faire la même chose, simplement rejoins le Discord, contacte-moi et ça sera avec grand plaisir. Allez, je te laisse avec la vidéo. Disons qu'on a grand côté à gauche et puis qu'on met tech 3 au terrain. Donc du coup, N tackle nose. And ok. Ça, ça, Du coup, ça va me permettre d'avoir mon cover down Sam qui n'est pas du tout dans le run fit et de jouer ouais. vraiment ma 4-2-5 à fond. Tu d'accord avec moi Ouais. Et du coup, j'ai Avec... Une mille... toi Typiquement, moi, ma base, je pense, ouais. que ça va être. Euh... Ça va être euh, Skyfield sky et Cloud, euh, cloud Boundary. Quoi. Ouais, et ben bah regarde, typiquement du coup, typiquement, là, es, si tu veux faire ça, t'es obligé de jouer Tech 3 côté terrain. Parce que du coup, si tu joues Sky, tu voudrais, dans, dans, dans, dans l'idéal, tu voudrais que ton Sam euh, ait le leverage de jouer le flat. Et si tu le mets Apex, il n'a pas le leverage de jouer le flat. De jouer le flat. Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire D'où l'intérêt de jouer Sky. Parce que, ouais. Exactement. Parce Donc, que si je, jouais, si je jouais Cloud de, de ce côté-là, il faut et enfin euh, il faudrait. Ouais enlever, il faudrait Apex ouais c'est ça. ça mais, euh... Et du coup jouer tout ride mais c'est pas c'est pas très grave en soi fondamentalement. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Et euh, mais regarde juste par exemple si maintenant tu veux, tu veux juste faire un stunt inside comme ça. Bah en fait ce qui s'est passé c'est que tu as changé le front. T'es passé de Over à Under, du coup Mike va devoir jouer ce Gap et Will va devoir jouer GAPA depuis une position d'Apex, ce qui est en fait pas possible. Là tu vas te mettre dans une situation merdique en fait. Juste ouais, parce que tu as voulu changer le fond, tu vois. Donc mm -hmm. le, le truc c'est que si tu veux Stunt, attends je vais refaire un autre schéma, si tu veux Stunt euh, et, que, et jouer Quarter, parce que tu as, as compris que quand tu joues Quarter tu High, le leverage, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Donc tu veux garder, conserver le leverage le plus longtemps possible. Tu voudrais, tu voudrais pas stunt et puis te foutre dans un leverage pourri, tu vois. Donc, maintenant, admettons qu'on joue Trips. Si tu joues Trips, t as, t as compris qu'on est obligé de jouer un front-under. Ouais, pour avoir mon... Apex, pas... du coup, du côté de la Trips. C'est une notion d'espace, hein. Hop là. OK. Et là, en fait, c'est pareil, même problème. Tu switches, pas, tu switches pas Mike et Will, du coup euh, Tu pourrais. Tu pourrais. Parce que du coup, tu as Will sur le gapa faible, quoi. Hein. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un choix qu'il faut que tu bon, fasses. Ça, après, ça dépend de tes joueurs. Exactement. Ça dépend des joueurs. Si t'as un Will qui peut jouer le gapa, c'est bon. On bon, s'en bon, branle. Bon. Voilà. Par contre, si c'est pas le cas, il faut que tu fasses tout pour conserver, du coup, ton, ton Mike dans le gapa, tu vois. Voilà. Mais je t'avoue qu'un truc que j'aime bien, euh, j'aime bien le Will qui suit, tu, tu vois, le, sur la motion du Twins vers le, trio, euh, vers le Trips. Ouais, t'aimes bien, euh, bien, du coup, que Will. J'aime bien le Will qui suit, parce qu'en fait, ça donne un look de cover 1 hein. Un peu. Ah ouais. ouais, ouais, ouais, ouais, ça fait sens. Ou de, ou de deux under. Et je suis sûr que ça va, ça va faire chier. Enfin, il y a des cordeaux offensifs qui vont se dire, bah c'est man, le, le, le, le linebacker, il, tu vois, il c'est ouais, ouais, ouais, son tu mec. Peux. Quoi. Tu peux. Ouais, en fait, ça fait sens bon, aussi ouais, parce que du coup, tu peux donner comme règle d'alignement très, très simple au will Si tu lui dis, par exemple, s'il n'y a pas de numéro 2 de mon côté, ok bah je dois traverser la formation et, et je, je pars du principe que c'est trips, tu vois. Tu peux lui donner, tu vois, tu peux lui donner des règles comme ça. Et c'est pas... Voilà. Mais bon, du coup, regarde là maintenant, si on garde le même... Bah le, le problème que t'as, du coup, c'est juste... Euh, si, si ton numéro 2, là, en motion, côté... côté il s'arrête dans la boîte pour devenir fullback, hmm. faut pas que... Tu vois, faut que... Faut, ça devient compliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, faut être vigilant et prendre tous les cas de figure en compte. Là, t'as le même problème sur Trips, du coup, c'est ça que je voulais te dire. T'as le même problème sur Trips. Donc, en fait, ce qu'il ce que, ce qu faudrait que mmh. tu fasses... Si tu veux stunt, c'est packager tes stunts, comme tu packagerais un blitz en fonction des formations, tu vois. Parce que du coup, le, le problème du front 4, c'est quand même l'aspect statique du front. Et ça, c'est évident, tu vois, qu'il y a un aspect statique du front, tu vois. Mmh. Mais ce par exemple, je pas tu... du tout être. voilà, par exemple, ce qu'on pourrait faire, regarde, truc tout bête, là où il doit jouer le gap B, tu es d'accord avec moi C'est compliqué ah, pour ouais. lui, c'est pas une position idéale. Donc du coup, on pourrait par exemple... Wow, slend... C'est barbaric quand même, enfin, je veux dire... Oui, oui, oui. Mais ouais, regarde, si par exemple tu pars du principe que tu as slent dans, pack... dans ton stun package, ok, ça c'est ton premier stun, c'est stun versus 2 par 2. Ok, et là en fait ce qui se passe c'est que du coup tu as Mike à Gapa opposé, et ça c'est good pour nous. Ok, là... Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tu as DN qui rip dans le gap B, tu vas forcer le jeu à bound sur Will qui a le leverage de jouer, parce que, comme tu disais, on est Bandari et on est weak side. Donc ça, ça pourrait être ton stunt automatique versus 2 par 2. Là, versus 3 par 1, ouais. bah pareil, pareil, tu gardes le même arbre de stunt, sauf que tu vas le faire de ce côté-là. Et là, du coup, même chose, boum.